Salut la fraîche aujourd'hui on vous explique la façon dont se déroule un match. Un match est divisé en deux périodes de 30 minutes. Une pause de moins 5 minutes sépare les deux périodes. Chaque période est divisée en jams. S'il reste moins de 30 secondes avant la fin d'une période, elle prend fin. Sauf en cas de temps mort ou de révision d'arbitrage. L'équipe ayant obtenu le plus de points remporte le match. Le nombre de jams durant une période n'est pas limité. Cependant, un jam ne peut excéder les deux minutes et il doit y avoir 30 secondes entre deux jams qui seront décomptés du temps de jeu. Le lead jammer peut décider de la fin du jam avant la fin des deux minutes. Le jam débute lorsqu'un coup de sifflet retentit et prend fin après quatre brefs coups de sifflet. Si un patineur n'est pas sur le track au moment du coup de sifflet, il n'est pas autorisé à rejoindre le jam. Nous reviendrons en détail sur les coups de sifflet. En cas d'égalité à la fin d'un match, un jam de prolongation sera lancé. Il n'y aura pas d'initial pass qui permet de déterminer le lead jammer, les jameuses pourront donc marquer des points dès leur premier passage. Les patineurs se déplacent toujours dans le sens antihoraire, sauf pour se replacer en cas de sortie, faute ou de no-pack. Chaque équipe dispose de 3 temps morts d'une minute par match. Chaussez vos patins, foncez sur la piste et on se retrouve pour une prochaine vidéo.